Carpeux Carnito, -E -E On nous a pas donné la chance, donc on a perdu patience. Dans les trafics d'influence, la rue et nos finances. Alors, perds pas confiance, tu seras toujours solitaire. La rue n'est pas ton repère, c'est comme une partie de poker. Il faut trouver la bonne paire Marie. Et c'est beau, tous les jours on veut le topo. il raconte des pipeaux, de quoi c'est au fond du tempo. Chante rap à coeur ouvert, une tu deviens tout vert. T'es un génie extraordinaire. Dans le rap, y'a pas de mercenaires. Mercenaires, mercenaires, mercenaires, mercenaires, mercenaires, mercenaires. dégoûté comme un sort, une amitié, on s'en sort. Les vrais nous donnent la force, dégoûté comme un Sort. Dégoûté comme un sort, une amitié, on s'en sort Les vrais nous donnent la force, dégoûté comme un sort On est des frères comme les trois mousquetaires Trahison parmi les frères, tendu la main Quand c'était par terre, le pavé sert de parking Et lendemain, t'étais parti, je suis resté Parmi les amis qui n'étaient pas les amis Le plus beau sourire, cache le pire Au cache cash on a joué, j'ai fini seul sur un millier je connais plus l'humanité. Maintenant, je me rappelle. Ils sont partis sur un gros soleil. On veut être riche comme une fille solaire. On se rend compte quand les pieds sur terre. Sûres de nous, on persévère. À la suite, comme les mousquetaires.